Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais tranquille, alors là mesdames et messieurs les enquêtes sont sorties, on n'a pas arrêté de vous prévenir sur ce club crapuleux, scandaleux, arnaqueur, voleur, menteur, qui n'est d'autre que le FC Barcelone, ou devrais-je dire Barcelone Parce que nous savons très bien ce qui se passe à chaque fois que la VAR est utilisée contre le Barcelone. Il y a le Photoshop, il y a les vidéos qui sont mises, on comprend rien, on se dit mais attends, c'est même pas la bonne action Ils sont partis chercher des actions qui se ressemblaient et ils nous font montrer ça pour dire que ouais c'est la VAR. Et nous on est là, oh ouais c'est vrai, il n'y a pas hors jeu, c'est vrai, il n'y a pas main. Ce sont des voleurs professionnels et là, ils ont été pris la main dans le sac. Entre 2016 et 2018, apparemment, le FC Barcelone aurait versé des millions d'euros au, au vice-président des arbitres. Entre 2016 et 2018, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que la remontada, oh là là, aurait été arrangée. Ça aurait été un match arrangé. Tu te rends compte de la dinguerie Tu te rends compte que le FC Barcelone a triché sur ce... Non, mais vous vous rendez pas compte. Parce qu'il y a des gens qui vont parier. Hein? Qui vont et qui parient. En se disant que les matchs ne sont pas truqués. Tu te rends compte? Il y a des matchs truqués. Au niveau du FC Barcelone. Et après, quand il y a la Coupe d'Afrique, on vient parler. On vient dire que voilà, regarde, ça triche là-bas, ça triche là-bas. Alors qu'en Europe, on est les tricheurs. Oh là là là là, mec. Mais, mais, non, ça c'est scandaleux, hein. Entre 2016 et 2018. Ce qui voudrait dire que le Paris Saint-Germain est traumatisé pour rien du tout. Tu te rends compte de cette dinguerie? Ça voudrait dire que le Paris Saint-Germain, à chaque fois qu'ils vont en Espagne et qu'ils jouent comme du grand n'importe quoi, c'est pour rien! Parce que tout a été truqué! Tu te rends compte? Donc là, on va pas se mentir, c'est quand même une bonne chose. Voilà, parce que nous, on pensait que le Paris Saint-Germain, dès qu'ils allaient en Espagne, c'était plus le Paris Saint-Germain. Tu vois ce que je veux dire? Même si, bon, là, en ce moment, c'est plus trop le Paris Saint-Germain qu'on est en train de voir. C'est je ne sais pas qui qui est en train de jouer. Ce sont des, des, des sosies. Là, on a le, le Paris sosie-germain. Ouais? Parce que là, là, tu vas pas me dire que Lionel Messi, il fait une coupe du monde de malade. Après, il revient. En France, dans le Languedoc roussillon et il n'arrive pas à jouer. Qu'est-ce que tu vas me dire Tu vas me dire qu'il peut aller jouer en Arabie Saoudite, mais il ne peut pas jouer à Toulon. hein Il peut pas jouer à Nice. Qu'est-ce que tu me racontes non, bon, alors là, on va voir ce qui va se passer, euh, on va virer les sosies euh, du Paris Saint-Germain. Donc là, euh, le UFC Barcelone, bien sûr, bah va encore s'en sortir, hein, parce qu'on va pas se mentir, c'est un acteur euh, de ce foot moderne, et euh, euh, le Barcelone, s'ils sont plus là, bah, ce serait un grand choc euh, dans le monde du football. On va pas se mentir, c'est une grosse marque, ils valent je sais pas combien de milliards, ils sont connus dans le monde entier, donc ils ont le droit de tricher. Donc, qu'est-ce que ça nous... Ils expliquent sur le foot qu'on est en train de regarder, mesdames et messieurs. Eh oui, ça nous montre que ce n'est pas réellement un sport. S'il y a des choses comme ça qui sont possibles, vous vous rendez compte de la dinguerie Non, tu te rends pas compte. Ça veut dire que là, il s'appelle « Ouais, bon, allez, allô, vas-y, il faut que ce soit moi qui gagne !» Après, l'arbitre, il prend le téléphone. Il dit « Bon, euh, allô, ouais, on m'a envoyé un billet, là. Euh, tu proposes quoi, toi Hein Ouais ?» Tu veux gagner Bah écoute, eux, ils m'ont donné 500 000. Voilà, tu veux donner combien, toi 3 millions Bon, vas-y, t'inquiète pas, c'est ton équipe qui va gagner. Ensuite, l'arbitre, il rappelle l'autre. Ouais, bon, là, les 500 000, c'est rien, hein Bon, euh, moi, j'ai 3 millions, là. Voilà, donc, euh, je suis désolé, mais vous allez perdre. Et après, voilà, l'autre, il dit, allez, 10 millions Voilà, c'est comme ça que le foot se passe. Et nous, on est là derrière, on achète les maillots, on parie, on fait tout. Oh là là, on fait vivre tout ça. Vous vous rendez compte On se fait littéralement, hein en guirlandais, traîner, voler, mentir. Oh, j'ai plus les mots.